incroyable, deux ans. Et oui, le 28 juin 2017, les billes en paquet voient le jour. Deux ans plus tard, qu'en est-il Le pourquoi du comment Et pour clôturer cette saison 2, quoi de mieux que de vous simplement vous faire partager une séance d'entraînement Donc là, on est parti dans un modèle de vidéo assez particulier car j'ai pas l'habitude de vous proposer des vidéos aussi longues. Donc alors là, les gars, hein, j'ai envie de vous dire... Faites la pause, enfin pour ceux et celles qui comptent regardez <rire> ce contenu jusqu'au bout. Alors là, allez vous chercher un café, un thé, une vermeille, un Bacardi. Euh, là on en a pour un paquet de temps. On va un petit peu parler de ce qui s'est passé cette saison. Je vais vous raconter un petit peu le pourquoi du comment, du contenu et euh, le petit backstage, ce qui s'est un petit peu passé finalement derrière la caméra, pourquoi pas. Euh, l'évolution de la chaîne, on va y revenir et aussi promouvoir euh, certains confrères et enfin euh, parler des prévisions de cette saison 3, ce que j'ai cette saison 3, ce que j'ai en tête et euh, voilà ce que, ce que, on va continuer évidemment euh, ce qu'on a entrepris, mais j'aimerais essayer de rajouter certaines choses, on en parlera évidemment plus tard. Donc cette saison, alors cette saison, hein, saison 2 certes. Vous l'avez remarqué, il n'y a eu que 15 épisodes, euh, la saison 2, contre 30 épisodes pour la première saison. Alors pourquoi il y a deux raisons à cela. La première, c'est que la saison 1, je me suis un peu emballé et j'avais tellement hâte de vous partager euh, toutes mes, tous mes entraînements, mes sessions, etc. que je suis un petit peu parti dans tous les sens dans les vidéos sans vraiment structurer la chose. Et ça ne s'est vérifié que au niveau de la structure, que sur la dernière vidéo de la saison 1, à savoir pourquoi faut-il travailler l'américaine. Voilà, C'était une vidéo qui, qui, qui que, que j'avais à cœur de, de, de faire proprement en fait. Parce que j'avais envie de vous proposer quelque chose de. Voilà, d'efficace. De, et donc j'étais parti sur ce sur ce modèle là, même si je sais que l'américaine n'a pas un grand succès dans, dans l'esprit des gens. Ils se disent tous, ah non l'américaine c'est pour les professionnels ou je sais pas quoi. Ou peut-être que les gens n'aiment pas l'américaine, c'est vrai, moi je suis pas. Sincèrement, et là je fais déjà une premier aparté, un premier aparté, euh, je suis pas. Je, suis pas, je raffole pas de l'américaine. C'est pas quelque chose qui m'emballe. Voilà, j'ai pas envie de faire trois fois le tour du billard. Ça, ça m'intéresse pas parce que j'aspire pas à ce jeu-là. La libre, euh, je fais des compétitions de libre aujourd'hui parce qu'il faut passer par la libre pour toucher aux autres modes de jeu. C'est comme ça. Mais c'est vrai que je travaille l'américaine juste pour passer de passer passer un, un, un palier. Et, et basculer sur grand billard. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est le grand billard. Hein, je vous le cache pas. Après, ça prendra le temps que ça prendra. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais euh, c'est vrai que j'ai envie euh, d'être sur grand et parce que c'est parce que c'est là où tout se passe. C'est sur grand billard que ça se passe. Donc ça, c'est mon objectif. Et donc, pour revenir à ce que je vous expliquais. Donc la première année, je me suis emballé, et du coup, la deuxième année, voilà, je voulais, donc à la star de « Pourquoi faut-il travailler l'américaine ?», je voulais partir sur des formats un petit peu plus scénarisés. Donc ça implique une préparation, une pseudo-écriture, une espèce de synopsis de, de départ sur qu'est-ce qu'on qu veut traiter comme thème et comment on veut l'amener, euh, essayer de faire les choses en fait proprement pour euh, simplement ne pas dire... <rire> ne pas dire que des bêtises, voilà, ne pas dire n'importe quoi en permanence. Hein. <rire> Donc essayer de, de, voilà, toujours pareil, l'objectif c'était quoi C'était à chaque fois que je fais une vidéo, moi c'est d'essayer d'apporter un plus euh, à la personne qui a besoin d'informations de, de, supplémentaires sur certains coûts, etc. Donc du coup, la saison 2 était tournée autour des rétros, parce que j'avais envie de parler de rétro. Donc du coup, ça nous a permis de voir le rétro par la bande, les rétro grandes distances et le rétro passage. Et ensuite, ce qui me tenait à cœur également, c'était les points d'échelle, puisque les points d'échelle, un... ce sont des points que l'on retrouve relativement souvent. Et, vous l'avez constaté, je voulais également revenir sur le massé, car le massé, ça a été une de mes premières vidéos dites de démonstration. Je dis ça entre guillemets parce que je ne m'estime pas légitime, pour démontrer quoi que ce soit, même si je me permets de le faire <rire> mais, euh, mais il n'empêche que là, je voulais revenir sur le massé parce que même si la vidéo n'est pas euh, comment dire ce, ce n'est pas un non sens mais voilà c'est pas très très bien filmé euh, et puis au niveau de l'explication c'est du live quoi donc euh, je, je pars un petit peu dans tous les sens, c'est pas toujours clair voilà, donc je voulais refaire et revenir là dessus euh, sur les formats de vidéos, je m'impose moi des vidéos qui n'excèdent pas 15 minutes. Ça c'est à peu près la règle quoi, je veux que ce soit entre, entre, entre 8 et 15, grand maximum. Donc c'est pour ça que c'est une vidéo vraiment particulière, parce que alors, là on en a pour un paquet de temps pour le coup. Euh, un nouveau chapitre hein, est arrivé en saison 2, le fameux Papa tu triches, euh, qui s'est arrêté assez rapidement parce que... Bon, je voulais pas trop m'attarder sur cette technique, je simplement vous expliquer moi comment je procède quand je travaille dans le tiers euh, au-delà de l'entraînement. Là, là, là c'est un entraînement, donc là je replace les billes, euh, on répète les points, euh, etc. Voilà, il n'y a pas de série quoi, voilà. Mais c'est vrai que la méthode du papa tu triches, euh, très sincèrement je voulais vous la présenter parce que ça m'a beaucoup aidé beaucoup aidé dans la conception après j'ai fait que 3 épisodes je pense que pour la saison 3 je proposerai 2-3 épisodes de plus euh, pour l'année, la, la saison 3 mais euh, voilà pas plus quoi par contre je vais continuer euh, à faire les séries commentées euh, voilà ça c'est certain attendez j'ai déjà basculé sur les prévisions de la saison 3 alors que voilà on n'a pas fini de parler de ce qui s'est passé cette saison car ce qui s'est passé cette saison, au-delà donc de, de moitié moins de vidéos que la saison 1, c'est qu'il s'est passé un petit drame malgré tout euh, <rire> durant cette saison. C'est-à-dire que j'ai brûlé le disque en fait, j'ai perdu tout le contenu de ce que j'avais fait depuis le début de cette aventure. Donc du coup ça ça m'a mis un petit peu... Un petit coup hein, derrière la nuque, parce que c'est vrai que... Bah de tout perdre, moi ça m'a ça m'a un petit peu assassiné parce que j'ai euh, voilà j'ai perdu ce qu'on appelle la charte graphique. La charte graphique c'est quoi C'est tout ce qui représente le montage final en fait, c'est à dire euh, bah, les miniatures, donc euh, les miniatures c'est un format bien, défi bien, bien défini vous voyez c'est un format qui se répète avec des codes couleurs etc pour le live, les reviews alors je sais pas si ça s'est remarqué je fais encore un aparté, tout ce qui est review c'est à dire voix off en fait c'est en vert voilà. Tout ce qui est en live, euh, c'est bleu. Et tout ce qui est exercice, live ou review, c'est en rouge. Voilà. C'est juste un code couleur que moi je m'étais donné euh, pour avoir une cohérence quoi, au niveau du, du contenu. Voilà. Après, j'avais refait le logo, etc. Euh, voilà, j'utilise une certaine police, les OST, tout ce qui était progr pro pré-configuration, euh, transition de, de vidéo, euh, le cadre d'introduction, l'habillage, etc. les filtres, euh, tout ça. Pouf, cette partie du jour au lendemain en fumée en fait. Donc il a fallu tout refaire pour continuer à vous proposer et d'ailleurs enfin, si vous regardez en détail vous remarquerez que par exemple le logo a été légèrement modifié en cours de saison euh, parce que justement j'avais paumé le logo et que après bon bah comme il fallait le refaire bah, du coup euh, voilà c'est pareil quand tu veux refaire un truc euh, tu le refais jamais à l'identique hein. quand, tu... quand tu es dans la créativité c'est très rare parce que au fur et à mesure que tu construis quelque chose, il ben, y a des idées qui naissent, et puis du coup tu revois, et puis tu, ça te permet de corriger, bon, je bah, corrigé certains trucs. Enfin, voilà, quoi. Donc voilà, c'était pour vous expliquer à peu près les deux raisons pour lesquelles il y avait moins de contenu cette année. La synthèse et l'évolution de la chaîne, donc là on passe au deuxième chapitre. Eh bien, à la fin de la saison 1, nous étions à 500 abonnés. Aujourd'hui, on a dépassé les 1300 abonnés. À la fin de la saison 2, donc euh, bah donc extraordinaire nouvelle. Hein. Moi, je suis toujours aussi étonné du nombre de personnes qui s'abonnent et, et aussi à l'augmentation malgré tout du nombre de vues, ce qui est plutôt plutôt sympathique et euh, et du coup, ça me pousse moi à vous proposer encore du contenu, essayer d'être d'être toujours aussi euh, comment dire objectif, hein, d'essayer de vous proposer des trucs un petit peu un petit peu propre et euh, du coup, voilà, tout simplement, euh, quoi, quoi vous dire sur, sur l'évolution de la chaîne Simplement que je vais encore changer de charte. Voilà, je vais encore changer de charte et je vais vous proposer... Euh, je suis en train de travailler en fait avec un, un pote à moi qui est graphiste et, euh, et qui est en train de travailler sur l'élaboration d'un nouveau logo Et euh, car j'ai des idées en tête et, euh, et j'ai besoin d'avoir une vraie structure pour la suite. Donc, euh, donc du coup il va me refaire le logo On va réfléchir ensemble sur les vignettes Sur l'habillage des, des vidéos Pour que ce soit quasiment, quasiment toujours pareil Parce que vous avez, tend... vous avez remarqué J'ai tendance à un petit peu me disperser à chaque fois les choses changent Mais en même temps ça dépend comment ça se présente euh, On a besoin de chartes plus ou moins différentes Notamment je fais référence au point d'échelle Au point d'échelle j'ai changé complètement la charte Parce que comme c'était une vidéo particulière où je voulais me la jouer à la star de la chaîne Équipe 21 Où, où, où il y a toujours les, vous savez, les, les contenus de ce qui, va, ce qui va arriver pour la suite Je trouvais l'idée intéressante surtout pour le point d'échelle Parce que justement comme c'est un, euh, un, un point où il y a énormément de contenu à l'intérieur Je tenais à ce que ce soit visuellement présent en permanence Du coup j'ai eu l'idée de faire ça Enfin j'ai eu l'idée... Ouais, J'invente rien, moi je prends les bonnes idées euh, qui existent ailleurs, c'est pas la peine de se casser la tête à inventer de nouveaux trucs. Il y a de très très très bonnes choses ailleurs, donc tu prends, tu récupères <rire> et tu utilises, il n'y a pas de souci, c'est libre de droit. <rire> il suffit que tu changes la couleur et c'est réglé. Voilà, donc euh, voilà, c'était simplement une petite aparté dans le clip sur l'évolution de la chaîne et ce qui va se passer. Donc voilà, changement de logo, changement de machin. Après, euh, euh, je Malheureusement je manque de matériel pour, parce que j'ai voilà, certaines idées en tête que je ne peux pas mettre en place aujourd'hui parce que je manque de matos, j'ai pas le matos qui, qui, qui va bien donc, euh, donc là je travaille euh, euh, avec deux caméras et, euh, ce qui est déjà pas mal mais, euh, mais là en plus j'ai des soucis sur une des deux caméras hein, en ce moment où j'ai des problèmes de netteté donc euh, du coup euh, je, je, dernièrement je ne travaille quasiment là les, les dernières vidéos je n'ai travaillé qu'avec une seule caméra donc euh, c'est un peu compliqué euh, du coup euh, parce que on, on se limite quoi on est dans on est bridé quoi dans, dans, dans notre créativité et c'est pas cool quoi mais bon écoutez c'est c'est comme ça quoi donc euh, je voulais quand même malgré tout remercier euh, les, euh, <coughs> eh bien, les commentaires, hein, tous les commentaires que, que vous me laissez, c'est super. Euh, je fais ré faire référence surtout parce que j'ai des, des commentaires. Il n'y en a pas tant que ça, hein, c'est pas la folie non plus. Mais, euh, mais ce sont toujours les, les mêmes personnes, plus ou moins, qui, qui reviennent et qui, de façon objective, avec de bonnes critiques, qui un petit peu parlent de ce qui se passe, de ce qui va pas dans mon jeu, etc. Et je trouve ça super parce que. Moi ça m'aide beaucoup et c'est une façon à c'est leur façon de contribuer finalement à cet échange et je trouve ça fantastique. Je fais référence notamment hein, le, le podium. Ce euh, bah, sera Jean-Jacques, hein. évidemment Jean-Jacques, euh, je te remercierai jamais assez pour toute euh, l'aide que tu m'apportes dans chacun de tes commentaires, ça c'est important. Euh, évidemment après, bon euh, en vrac et sans préférence, on a Dominique, Tim, Christophe. Euh, euh, Christophe Jamy euh, euh, on a également Jérôme hein, récemment euh, qui, euh, bah voilà, qui apporte son soutien, ses encouragements et, et je trouve ça super euh, ce qui est moins super mais bon ça euh, vous le savez peut-être pas mais, mais ce qui se passe en fait quand on a un petit peu plus de vues, c'est qu'on a un petit peu plus de critiques euh, donc des critiques elles sont loin d'être objectives. Ce sont plus ce qu'on appelle des haters Donc ce sont des gens qui vous envoient soit des pouces là vers le bas <rire> Des pouces rouges euh, Soit qui vous laissent carrément des commentaires de la mort Et qui vous disent euh, En restant euh, poli euh, Ce que tu fais c'est de la merde ah, En restant poli, hein. attention J'ai reçu des trucs Des enfers d'un de, de autre monde quoi Il euh, y en a même un Que j'ai dû euh, bannir De la chaîne Parce qu'il allait trop loin quoi et euh, parce que moi en général je rentre dans le jeu, c'est-à-dire que quand on me critique, euh, j'acquiesce complètement hein, euh, la critique et je vais dans le sens, euh, voilà, plus dans l'ironie quoi, voilà, histoire de mettre un coup de bambou supplémentaire, <rire> et euh, parce que ça m'amuse, je trouve ça rigolo De parce que, bah, en fait, parce que je comprends pas ça, voilà, je, là je fais un aparté, je comprends pas le haters même si. Enfin, je le comprends sans le comprendre. C'est-à-dire que, ok, le mec, il est gavé, il a passé une journée de merde de boulot, euh, la daronne lui, lui, met la, lui met la tête en 5, euh, les enfants partent en sucette. Il y a 3000 raisons pour qu'un mec euh, soit pas bien euh, dans sa vie, dans son corps, dans son esprit, pour t'incendier et te mettre des commentaires de la mort. Pas de problème là-dessus. Mais. Moi, j'oblige pas les, les gens, et c'est là où je comprends pas. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de regarder mes contenus. Eh, hein. hey, tu regardes, tu regardes pas. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début, à aucun moment je parle de mettre un pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne. Eh, hey, les gars, vous êtes assez grands. Hein. Hey, vous faites un peu ce que bon vous semble. Tu veux pas regarder, tu t'en vas. Hein. Voilà, tu veux mettre un pouce bleu, tu mets un pouce bleu. Tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Vous n'avez pas besoin de moi pour ce genre de choses, quoi. Donc, ça, c'est un truc que j'ai jamais pigé hein, sur YouTube. Ça, c'est le abonnez-vous, machin, le pouce bleu, le like des enfers. Et les gars, c'est bon, j'ai n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes assez grands. Donc euh, voilà, donc c'est par rapport à ça ou moi le haters, parce que quand même le haters, et il y a des mecs qui m'envoient des pavés, hein, des pavés en me disant mais, « Mais tu pollues la toile, euh, euh, tout ce que tu dis c'est de la merde, mais de toute façon là t'as fait faute, et puis ici t'es mauvais, et puis tu comprends que dalle, et puis t'as aucune légitimité, t'es trop nul, enfin des trucs, et là je suis gentil quoi, hein, des trucs de fou Donc voilà, par rapport à ça c'était juste un petit aparté pour vous dire que voilà, plus on a de vues et plus ce genre de choses arrive. Après moi, personnellement, ça ne me touche pas plus que ça, donc euh, <rire> c'était assez drôle. En tout cas, euh, ce qui me semble moi essentiel, et là je vais essayer de revenir dans le sérieux, ce qui me semble essentiel c'est le partage. Voilà, je pense que vous le savez, pour tous ceux qui aiment ce sport, il est malheureusement en 18 tudes complet. Je crois qu'on est à, 13, à 14 ou 15 000 euh, licenciés euh, en France, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et dans nos pays voisins, euh, y a, notamment il y a certains pays, comme les, enfin, les Pays-Bas par exemple, où, où, où franchement ça cartonne euh, ce sport-là. Donc il n'est pas en 18-10 partout, mais en France. Franchement, il est parti un petit peu dans l'oubli, dans quoi. Et voilà, c'est un petit peu catastrophique. Donc, du coup, je trouve ça bien, moi, d'avoir des, des, des, des chaînes de ce genre qui justement sont là pour promouvoir, après, promouvoir de, de, de x manière que ce soit. Et là, je tiens à remercier et d'encourager, euh, surtout bah, les confrères, quoi, les confrères, ce que j'appelle les confrères, c'est-à-dire que, voilà, je... aujourd'hui, j'ai recensé trois chaînes qui proposent ce même type de contenu. Et euh, bah, on va commencer évidemment par, par euh, la chaîne de Jérôme, hein, qui est en binôme avec Pierre, donc qui est la, la, la chaîne Billard CC, je pense que la plupart connaissent, connaissent cette chaîne, et, voilà, et, et c'est vraiment super parce que voilà, ça met tout simplement en avant euh, notre, notre sport qui nous anime, quoi. Voilà, et après chacun le fait un petit peu à sa sauce, et, euh, et ce que proposent Jérôme et Pierre c'est vraiment super. Et euh, voilà, euh, on n'a pas vraiment l'occasion de, de, de, de partager ensemble euh, notre passion, je pense que les distances font que on n'a jamais finalement rentré en contact, mais euh, pourquoi pas Et là je, je lance un appel, pourquoi pas essayer de faire un truc ensemble, ça peut être franchement rigolo. Et euh, ouais, En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, voilà, ça s'appelle donc Billard CC. Et vous allez retrouver voilà, euh, bah, des, des trucs de, Voilà, des vidéos de ce genre, quoi. Voilà, des présentations, des, des, des séries commentées. Euh, voilà, c'est quasiment le même format. Quoi. Et c'est vraiment très sympa. Il y en a un deuxième aussi qui. Alors lui, il cartonne tout par contre. Oui, j'ai pas dit billard CC, c'est le même format dans le sens où euh, euh, bon, ils sont meilleurs que moi. Ils sont meilleurs que moi, mais ils sont encore, voilà, ils se, enfin c'est pas un secret, ils le disent eux-mêmes, euh, ils se considèrent comme euh, des débutants, donc euh, leur slogan c'est euh, « On n'est pas des champions, euh, mais on y travaille », un truc du genre. Voilà, c'est sympa, il faut y aller, il faut y aller, c'est sympa. Billard CC, donc. La deuxième chaîne, donc, c'est... Euh, et alors là, là, par contre, c'est un ovni, le mec. Euh, c'est euh, G.J. Billards. Voilà, il s'appelle Vertgan Veldhuizen. Donc, euh, attends, je ne sais même pas si je le prononce bien. Vertgan Veldhuizen. À mon avis, j'ai écorché son nom, là. Mais, euh, donc, vous l'avez compris, c'est un néerlandais. Mais ce gamin, c'est un truc de fou, hein. Lui, il est champion dans tous les modes de jeu, c'est vraiment un tueur, voilà, il est un excellent joueur de billard, en fait il, il, il alors c'est pareil, hein, c'est le même format que billard CC ou les billes en paquet, mais la seule différence c'est que lui c'est un putain de monstre, <rire> et, et il est très très fort à quasiment tous les modes de jeu, le souci pour nous français c'est que, bon il est néerlandais, donc euh, pas toujours évident de. En fait on comprend que dalle ce qu'il dit Et, et c'est pas sous-titré Donc il euh, n'y a pas de sous-titrage anglais Donc euh, c'est donc un peu compliqué Mais malgré tout euh, Vous coupez le son et vous vous calez une petite zik, franchement, euh, on arrive malgré tout à percevoir et à comprendre euh, ce qu'il ce qui veut, qui veut partager. Et en fait, il donne, des, bah, il, il donne des explications sur le pourquoi du comment de certains points. Et euh, voilà, c'est notre père à tous, hein, parce que lui, il a la chaîne depuis un paquet de temps hein, quand même. Mais bon, a, avant moi de faire la, cette chaîne, les billes en paquet, je ne connaissais pas l'existence de cette chaîne. Et, et vraiment c'est super la troisième chaîne que, dont je voulais vous parler c'est celle d'Armand c'est la chaîne d'Armand qui s'appelle la maison du billard alors là certes c'est différent parce que c'est pas le même billard c'est du billard à poche mais malgré tout malgré tout je vous conseille d'y aller et de jeter un coup d'œil à cette chaîne parce que bah, la maison du billard euh, au delà d'être une chaîne c'est aussi une boutique et il propose des trucs super hein, voilà, des, des, alors, il fabrique des billards il propose des, euh, des jouets euh, en bois et tout ça et, euh, et, c et puis c'est un mec qui, qui, est, qui est très sympa euh, toujours de bonne humeur et en plus accompagné d'un champion du monde donc il a déjà plus de légitimité lui à nous présenter certaines choses parce qu'il est accompagné d'un champion quoi, et, et ça c'est super et ce champion donc euh, voilà, nous présente certaines choses qui peuvent malgré tout nous être utiles dans le billard français même si encore une fois il s'agit de billard à poche donc voilà les trois chaînes donc billard cc euh, gg billards euh, et la maison du billard voilà c'est ces trois chaînes vraiment que je voulais mettre en avant qui proposent à peu près le même type de contenu donc euh, maintenant la saison 3, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que j'ai en tête évidemment et nous allons toujours continuer nos séries commentées pourquoi parce que moi je veux continuer à essayer de consolider ce tiers, donc euh, toujours pareil, on se place un point euh, dans le tiers du billard, quel qu'il soit, et on essaye de construire et euh, de travailler un petit peu ces séries commentées et surtout travailler dans la conception. Voilà, après, euh, je pense que je vais quand même plus m'orienter sur des séries commentées en off euh, plutôt que des séries commentées live. Euh, je verrai, parce que je sais que je sais qu'il y en a certains qui sont demandeurs pour les lives, parce que les lives ça part en sucette à chaque fois <rire> et, que, et que je fais beaucoup plus de bêtises quand évidemment, évidemment que c'est compliqué le billard français si en plus tu parles en même temps que tu essaies de jouer, laisse tomber quoi, tu vas forcément faire des conneries donc la série propre ça sera la série commentée en off, la série un petit peu plus dilettante pour vraiment proposer un contenu euh, vraiment euh, euh, de la joie, j'ai envie de dire, ce sera la série commentée en live. Euh, je vais continuer malgré tout quelques démonstrations car j'ai envie de vous parler de certains points de rappel 3 bandes. Ça ce sera pour la saison 3 où on va aborder les systèmes du pont et les systèmes diamants. Hein, C'est des calculs de trajectoire, etc. Le point essentiel, le, le fil rouge, de, pas le fil rouge mais la vidéo que je ne veux pas rater pour cette saison 3, que je n'ai pas pu vous présenter pour la saison 2, c'est le rejet naturel. Le rejet naturel pour tout vous dire et je fais un aparté, j'ai tourné en 4 séances le rejet naturel, j'avais peut-être 5 heures de bande, un truc comme ça. J'ai mis un mois et demi à faire le montage, et au final, tout est parti à la poubelle. Parce que ça ne me convenait pas, la structure était mauvaise, j'ai pas réussi à trouver le truc, donc ça m'a gonflé, j'ai tout jeté. Donc, le rejet naturel est une vidéo à refaire, ce sont même des vidéos. Je pense que ça va être un vrai fil rouge, le rejet naturel, parce qu'il y a énormément de choses à voir, et comme je veux respecter mon format et ne pas dépasser entre 8 et 15 minutes du coup on va splitter et répartir les informations mais le rejet naturel voilà, c'est hyper important les gars euh, donc je veux pas la rater parce que parce que je pense que ça peut aider énormément de, énormément de monde oh et c'est tellement la important donc, on va peut-être aussi parler de la bande avant je vais peut-être essayer de vous présenter la bande avant vous apporter quelques astuces sur euh, éventuellement ça et peut-être peut-être je suis pas sûr refaire le point de départ. Parce qu'il y a certaines vidéos de la saison 1 qui aujourd'hui, que j'ai revu récemment, qui. qui j'estime que ça va pas. Donc j'assume hein, tout ce que j'ai fait et je laisse en ligne toutes les vidéos qui ont été proposées depuis le début. Mais il y a, y a certaines vidéos qui je pense méritent une révision comme j'ai pu euh, réviser le Massé euh, récemment. Donc euh, voilà à peu près les grandes lignes de la saison 3. Je vais également vous proposer les Papas tu triches, encore 2-3 épisodes je pense, voilà de plus pour la saison 3. Et enfin les nouveautés. Alors là les nouveautés, les enfants, alors là... Attention parce que c'est du très très très très très très, très lourd je, mais je sais même pas si je vais pouvoir le faire. Il y en a une qui me tient à cœur et que je pense que je vais faire, c'est, alors là on sort du registre un petit peu billard, c'est euh, des séances de lecture. Alors vous le savez, sur 2-3 vidéos pour les plus assidus, alors, là, alors là, là, vu le temps que dure la vidéo, à mon avis... Il n'y a que les plus assidus qui sont là C'est pas possible autrement Voilà. Donc pour vous pour Vous vous l'avez remarqué Parfois en introduction Je me pose dans un coin de billard avec un bouquin Et je vous énonce le truc Je crois que je l'ai fait deux fois en deux ans Donc c'est pas énorme Je l'ai fait pour le point d'échelle Pour les points d'échelle avec la présentation de Roland Dufetel Et il me semble que je l'ai fait pour Si je me trompe pas Pour le direct C'est le direct pour deux Oui le direct pour deux directeur de la partie prise américaine voilà. euh, la partie prise américaine donc celle là c'est la numéro 29 donc, euh, donc la elle date, elle date hein, c'est celle de la saison 1 où là je, je démarre en fait et je vous lis un truc voilà. et j'avais envie de faire ça je sais pas si vous connaissez l'émission qui s'appelle qui s'appelle Vol de nuit euh, et Vol de nuit en fait c'est pour ceux qui connaissent pas, Vol de nuit c'est un homme ou une femme calé sur un divan face caméra et, euh, et, qui, et qui lit un bouquin ils lisent tout simplement un roman un roman comme ça là, et, et ils le lisent euh, voilà avec leur temps etc ils nous, ils nous font un petit peu le sketch mais vraiment c'est très sympa voilà. et il y a même des vols de nuit un petit peu euh, érotiques voilà ça je cherchais le mot vols de nuit érotiques ou alors là bon là pour le coup c'est une femme hein. Parce qu'il n'y a rien d'érotique de... Enfin, moi en tant qu'homme, je dis ça, mais en, je ne sais pas si en tant que femme ça fonctionne. Il n'y a rien d'érotique à, à voir un mec lire un, un film de, un livre de boule euh, en caleçon. Voilà, je ne crois pas que ce soit très sexy. Mais pour le coup, une femme, euh, en fait, elle pareil, même principe, elle prend un livre de boule. Et euh, elle s'installe sur le divan, mais en tenue légère, vous voyez, voilà, et elle, elle est là avec une voix un peu vaginale et elle vous envoie la sauce, c'est excellent, c'est à mourir de rire, ouais, moi je trouve ça marrant parce que la fille elle surjoue le truc, mais, mais c'est tellement drôle quoi, enfin c'est pas censé être drôle, hein, mais, mais, euh, mais moi ça me fait rire, voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'avais envie de vous proposer des séances de lecture avec quelques bouquins. Euh, je fais référence notamment à ceux de Jean Marty ou à ceux de Roger Conti, enfin celui de Roger Conti. Donc celui de Roger Conti, voilà, l'idée c'est de prendre un chapitre par exemple, et boum, je vous le lis. Mais ça ne sera pas une simple lecture, c'est-à-dire que je le lis et en même temps... Je dis ce que j'en pense. Et alors là, ouverture des chakras, on va partir dans tous les sens et ça risque d'être fantastique. Voilà. Alors là je vais me faire beaucoup d'ennemis évidemment parce que dès l'instant où tu donnes un avis personnel sur un truc connu, là, ça peut partir en sucette mais j'assume complètement ce choix. Encore une fois c'est une nouveauté donc je ne sais pas si je vais le faire. Mais euh, en tout cas dans les projets de nouveautés c'est ce qui me paraît le plus possible. J'ai un autre projet après derrière. C'est de proposer des mini-reportages de différents clubs. Alors là, ça va être déjà plus compliqué à mettre en place parce que voilà, là il va falloir jouer le, le, le reporter d'investigation, n'est-ce pas Le petit journaliste qui va bien, sauf que le journalisme moi c'est pas du tout ma cam, donc je sais pas trop où ça va m'amener ça si je décide de le faire, parce qu'avant de le faire il faut que je structure bien ça dans ma tête avant de me lancer. Donc l'idée c'est de profiter en fait des déplacements euh, de compétition pour éventuellement rencontrer certaines personnes du club. Pour un petit peu discuter, donc je les filme et tout, et puis on, voilà, je filme le club. Euh, euh, l'idée, l'idée c'est de présenter, de promouvoir tout ça, quoi, voilà, et de promouvoir les clubs et connaître un petit peu plus ou moins leur vie. Je pense que c'est. Moi, ça me paraît utile pour les gens qui font du billard, juste par curiosité, de savoir comment c'est ailleurs, tout simplement, voilà, euh, est-ce que ça se passe bien, etc. Même si je sais très bien que moi, euh, je, vais à, je vais me présenter la gueule en farinée. je pense pas que les gens euh, me dévoilent. Euh, tout ce qui se passe dans les différents clubs mais moi je vois, moi aujourd'hui, euh, ça fait 3 ou 4 ans euh, que je suis euh, dans le club où j'évolue aujourd'hui et là je commence à avoir quelques anecdotes assez croustillantes, hein, c'est ça, donc évidemment si je le fais, si je fais ce mini reportage ça va commencer par mon club, ça me paraît logique de commencer par le club où j'évolue, enfin par mon club, dans le club dans lequel j'évolue donc je vous présenterai le club où je suis et et du coup, peut-être que ça lancera euh, du coup une thème, un thème sur, euh, sur, euh, sur les différents clubs. Si je vois que c'est intéressant, si j'estime que ça vaut le coup de continuer, dans ce cas-là, je sortirai de la région et du coup, je me déplacerai euh, dans les clubs euh, bah, un petit peu plus loin, loin, loin, loin, n'est-ce hein, pas Donc, Mais bon, j'ai quand même quelques invitations déjà où on, on m'a proposé de passer... Euh, euh, dans certains clubs du nord euh, qui m'ont invité etc à passer les voir je trouve ça super sympa donc euh, c'est super cool et euh, donc euh, voilà pourquoi pas l'idée fait son chemin après on verra ça va impliquer voilà euh, les déplacements etc ça va impliquer euh, une organisation, un temps euh, certain, il faut voir quoi mais voilà, j'avais envie de faire ça après tout pourquoi pas, le problème c'est que je, je, voilà, je j'ai pas envie de faire les choses à moitié donc, euh, donc je, je, je réfléchis avant de, avant de me lancer sur ça et enfin la dernière chose un truc de fou, où là j'ai envie d'essayer de, de vous proposer un journal par trimestre qui <rire> explique ce qui s'est passé euh, dans les compétitions du bière français, alors là Là, je sais pas où, où, dans quoi je me lance parce que j'ai pas envie de vous parler des grosses compétitions. J'ai plus envie de vous parler de ce qui s'est passé dans les, dans les ligues respectives, en fait. Donc, euh, genre les compétitions de N1, N3, des trucs comme ça, quoi. Après, dans tous les modes de jeu, hein. Mais ça, ça, je trouverais... Enfin, je trouve ça intéressant d'avoir un petit peu euh, un espèce de journal, euh, ouais, euh, bah, un truc où... Je, où là, alors là, là carrément, là, là, je me la raconte. Hein. Là... Euh, je fais le petit plateau qui va bien, je construis un plateau et puis, puis je vous présente ça comme si c'était le JT quoi, <rire> voilà, et, et, et alors là on va bien, on va bien se marrer, parce qu'évidemment on va scénariser le truc, un hein. petit costume, euh, voilà, le petit siège, le fond vert et puis je mets n'importe quoi derrière, alors là on, là on va se marrer et, et ça va être assez comique. Donc voilà les trois idées que j'avais en tête, donc, euh, donc on verra bien quoi, bon écoutez, euh, voilà il est temps maintenant pour moi de conclure donc euh, cette saison 2 évidemment je remercie toutes les personnes qui euh, qui suivent euh, qui suivent les billes en paquet depuis le début euh, et, et j'espère que ça peut que ça vous apporte quoi, un soutien quel qu'il soit, une aide euh, même un film soit-elle c'est toujours bon à prendre euh, donc, euh, donc voilà, euh, je vous fais le béco, hein, et, euh, et surtout, surtout euh, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.